Et salut tout le monde, c'est Luthor. J'espère que vous allez tous très bien. Depuis que je suis sur FIFA, je vois des mecs mettre énormément d'argent pour paquer dans le jeu. Bon, ça, c'est leur choix. Je vois des mecs être extrêmement forts en achat-revente, faire des millions de crédits juste en analysant le marché, en faisant des achats et des ventes au bon moment. Mais je me dis, mais ces mecs-là, s'ils étaient sur Sora, ils feraient de l'oseille de fou. Parce que Sora... Ça joue avec du vrai argent. Là, c'est pas du jeu vidéo. Sauf que sur FIFA, il bah, y en a qui investissent du vrai argent pour derrière avoir rien du tout. Sur Sora, quand tu investis du vrai argent, bah, les cartes que tu vas gagner, tu vas pouvoir les revendre. C'est ça qui est bien. Et tu vas pouvoir récupérer de l'oseille. Tu vas pouvoir récupérer de l'argent à la fin. Et croyez-moi, il y en a depuis mes premières vidéos au mois de mars qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Un petit exemple, il y a un mec qui avait investi 10 000 euros. Hein. 10 000 euros, c'est énorme. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, sa galerie, donc toutes ses cartes, est estimée à plus de 30 000 euros. Donc, il a fait un x3, c'est quand même énorme, on va pas se mentir. Je te parle de tout ça dans cette vidéo. C'est parti Alors déjà, pour commencer, Sorar, c'est quoi Sorar, c'est un jeu de fantasy football, un petit peu comme mon petit gazon, je ne sais pas si vous connaissez, mais avec du vrai argent et basé sur une crypto-monnaie, l'Ethereum. L'Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie juste derrière le Bitcoin. Enfin, juste derrière quand même loin derrière, mais c'est la deuxième. Si tu veux tout savoir, j'ai fait plein de vidéos déjà sur ma chaîne, donc je ne vais pas réexpliquer le principe. Mais en gros, le principe, c'est ça. Ensuite, tu achètes des cartes de plusieurs raretés différentes. Hein. Il existe plusieurs raretés uniques, super rares, rares, limited et communes. Tu achètes des cartes et grâce à ces cartes, tu vas pouvoir participer à des compétitions. Il va falloir que tu alignes 5 cartes et suivant ton classement, bah, tu vas gagner des récompenses. Et les récompenses, ça va être quoi bah, Ça va être de l'argent et des cartes que derrière, tu vas pouvoir revendre. Il faut savoir que toutes les cartes que tu achètes, la carte elle n'existe qu'en un seul exemplaire. Celle que tu as bah par exemple, si tu as la 72 sur 1000, il n'y aura qu'une seule 72 sur 1000. Donc, ce n'est pas comme sur FIFA où ils vont te sortir des cartes, des cartes, des cartes. Tu ne sais même plus combien il y en a, tu ne sais pas combien il y en a. Et tu ne sais pas si ton Cristiano Ronaldo, forcément, il est rare parce qu'il est très cher. Mais il en existe des centaines de milliers, je ne sais pas combien dans le jeu. Là, si tu as un Cristiano Ronaldo, d'une, il est très fort et donc il est très cher. Mais en plus... Il est rare parce qu'il est en édition limitée. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Mais maintenant, tu te demandes, « Ok, c'est bien, mais comment je fais de l'argent du coup avec Sora? Déjà, un truc à dire, il faut savoir que Sora, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut dire la vérité. Déjà, si tu es mineur, tu oublies. Voilà, tu oublies. Ce rare c'est un placement d'argent. Donc, tu ne places pas de l'argent quand tu es mineur. Deuxième chose, c'est un placement d'argent, donc de la diversification de placements. Donc, tu ne mets de l'argent que ce que tu es capable de perdre, c'est de l'argent que tu n'as pas besoin. Tu vois, si tu es en galère tous les mois, tu ne vas pas aller sur Sorar. Ce c'est comme les mecs qui font des paris sportifs. Tu ne fais pas des paris sportifs si tu es en galère. Tu fais des paris sportifs, voilà, moi j'aime pas. Mais tu fais des paris sportifs, voilà, si tu as de l'argent, euh, voilà, si tu as envie de mettre de l'argent, jouer de l'argent. Sorar, ce c'est pareil. Si tu mets 1000 euros, bah faut accepter que ces 1000 euros, potentiellement, tu peux les perdre. En tout cas, c'est des 1000 euros que tu n'auras pas besoin pour vivre ta vie, pour manger, pour élever tes gamins, etc. Donc... C'est quand même un truc qui est fait pour quelqu'un qui a un petit peu d'argent, on va pas se mentir. Maintenant, une fois que tu sais ça, bah, on va aller voir comment ça se passe exactement. Déjà, quand tu vas créer ton compte, il bah, va falloir que tu utilises un lien de parrainage. Ça va te permettre, après 5 enchères gagnées, de gagner une carte gratuite. Donc, c'est plutôt pas mal. Le lien, bien sûr, si tu veux utiliser le mien dans la description, tu as le lien de mon Discord pour avoir plein d'aides possibles. Et je serai le premier à t'aider, mais il y a des mecs encore très fort, qui vont aussi pouvoir t'aider sur le Discord. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, petit conseil, n'achète pas des joueurs éclatés. N'achetez pas des joueurs éclatés. C'est dur à vendre, ça sert à rien. faut acheter des mecs, soit qui font des très bons scores, soit qui sont connus. Et encore mieux si c'est les deux. Forcément, ça coûte un certain prix. Par exemple, regarde là. Lui, je ne le connais pas. Hein. Zouer Fedal, peut-être que vous, vous le connaissez si vous suivez le championnat portugais. Mais on voit qu'au niveau des notes, c'est sur 100. C'est pas mal. Mais vous voyez qu'il loupe quand même certains matchs. Donc ça peut-être pas super à conseiller, tu vois. Par contre, un mec super connu qui fait des scores de fou, Karim Benzema. Moi, tu vois que je l'ai, Karim Benzema. Tu vois qu'il fait des scores de malade mentaux. Et Karim Benzema, ça coûte combien Je l'ai acheté 640 euros. 640 euros, une carte. Là, tu te dis, mais attends, tu as acheté 640 euros sa carte, mais c'est un truc de fou. Regardez, je l'ai acheté le 3-10. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 18. On va aller voir combien il coûte aujourd'hui. Donc pour ça, je vais aller sur le site Data que je vous conseille d'ailleurs, hein, c'est le meilleur site. On va taper Benzema. Benzema, aujourd'hui, le moins cher est à 0.314 Ether. Moi, je l'ai acheté 0.219 Ether. Donc aujourd'hui, il vaut 1046 euros. Tu vois, je l'ai acheté bah, je ai acheté le 3.640, 15 jours après, je peux le revendre. 1046 euros, ça c'est de l'achat revente possible mais tu vois sur des grosses cartes Donc tu peux tout à fait faire ça, acheter une carte et puis la revendre un petit peu plus tard En espérant bien sûr que le mec il soit bon, forcément si tu achètes une pipe, bah, son prix peut baisser Si tu achètes un mec qui est au top et que derrière il fait 3-4 matchs pourris, forcément son prix va baisser Mais si tu achètes un mec qui en ce moment, bah, soit il a été un peu blessé soit bah, il est un petit peu fatigué genre Ousmane Dembele tu vois Ousmane Dembele il vaut pas très cher parce qu'il a été blessé longtemps mais là on sait qu'il va revenir Ousmane Dembele moi j'en ai un en rare je le garde parce que je sais que son prix va forcément monter dès qu'il va commencer à jouer bah ça ce sera le moment de l'acheter tu vois c'est des investissements comme ça qu'il faut faire faut pas acheter un mec qui est au top parce qu'il y a toutes les chances que derrière il soit pas aussi fort et que du coup bah son prix baisse maintenant je vais te faire voir en fait pourquoi les gens ils achètent des cartes et pourquoi ils achètent des cartes avec des gros scores tout simplement pour participer à des des compétitions par exemple la prochaine compétition là elle a lieu du 19 au 22 là moi tu vois j'ai aligné cette équipe j'ai aligné euh, cette équipe donc au goal tataru parce que Meunier est blessé donc tu vois que j'ai Meunier, mais vu qu'il est blessé bah heureusement que j'avais son remplaçant et derrière j'ai nicolas souleux Goretzka, à l'heure karim benzema c'est des mecs qui valent cher tu vois Karim Benzema, je vous ai fait voir son prix. C'est des mecs qui valent à peu près le même prix, entre 600 et 1000 euros la carte. Sauf que bah, c'est des mecs qui ont des gros scores. Donc, potentiellement, j'ai de grandes chances de gagner des récompenses. J'ai de grandes chances de gagner une carte que je vais pouvoir revendre. Tu vois, tout ça, c'est de l'investissement. Maintenant, si tu investis bah, sur des joueurs éclatés, hein, sur genre... Euh, euh, Titon, là, Titon, ça vaut que dalle. Hein. Titon, tu vois, c'est un gardien, ça vaut 0,027, ça vaut 90 euros, tu vois. Mais, bah regarde ses scores, tu vois, bah ses scores, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Ça va être compliqué de gagner des récompenses, je vais pas te mentir. Ceux qui te font croire qu'avec des petits joueurs, tu peux gagner des récompenses, c'est vrai, mais c'est un petit peu du mytho. Depuis le mois de mars, moi, avec des petites cartes, j'avais gagné peut-être une ou deux cartes, tu vois. Mais avec des grosses cartes, forcément, il bah, y a beaucoup plus de chances de gagner. Donc, ceux qui te font croire qu'en mettant 200, 300 euros, tu vas pouvoir faire une équipe et gagner des récompenses. Euh, c'est quand même un petit peu mentir. Je ne vais pas dire de conneries, les gars. Les grosses cartes, voilà. tu regardes tous ceux qui gagnent des récompenses. En général, bah, c'est ceux qui ont des grosses cartes. Après, bien sûr, tu as le coup de chance. Hein, tu as comme à l'euro million. Tu vas mettre des numéros au hasard. Tu peux tomber sur le bon numéro. Mais on se rend compte avec de l'expérience que c'est quand même très très très rare sur ce rare donc si tu veux investir déjà investi sur les limited les limited c'est les cartes jaunes celles qui sont sur 1000 donc il y a 1000 exemplaires de chaque carte ensuite tu as les rares celle-là bah, c'est 100 cartes donc forcément goretska limited va coûter beaucoup moins cher que goretska rare donc si as, tu veux investir investi sur de la limited les cartes jaunes c'est les moins chères et investis sur des gros noms tu vois ou alors des mecs à gros potentiel que tu connais des petits jeunes des petits jeunes peut-être qui jouent pas en ce moment mais toi tu sais qu'ils vont jouer potentiellement après la trêve de décembre ou l'année prochaine là par contre il faudrait être patient Sora c'est ça là c'était vraiment un dégrossi global si tu veux d'autres vidéos n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu veux t'inscrire n'oublie pas de créer ton compte à partir du lien de parrainage c'est très important sinon bah, tu vas louper la carte gratuite, c'est plutôt pas mal Et rejoins le Discord si tu veux plein de conseils C'était Luthor, ciao les mecs